le nom du livre, et il me dit que c'est à la recherche du temps perdu, le volume 2. Marcel Proust, l'édition de 1987, avec un certain nombre de commentaires sur l'œuvre elle-même. Voilà, c'est un exemple d'application très simple, mais que vous avez vu qu'on peut réaliser en quelques minutes, quand on maîtrise à peu près les outils.